chapitre 81. 1. Et il me dit, ô oh Enoch, regarde ce livre qui est descendu des cieux, lis ce qui y est contenu, et cherche à comprendre tout ce qu'il contient. 2. Alors j'aperçus tout ce qui venait du ciel. Et je compris tout ce qui était écrit dans le livre. En le lisant, je connus toutes les œuvres des hommes. 3. Toutes les œuvres des enfants de la chair, depuis le commencement jusqu'à la fin. 4. Et je louai le Seigneur, le roi de gloire, l'ouvrier de toutes ses merveilles. 5 et je le célébrais à cause de sa longanimité, à cause de sa miséricorde envers les enfants du monde. 6. Et je m'écriai, Bienheureux est l'homme qui meurt dans la justice et le bien, et auquel on ne peut opposer aucun registre de mes faits, qui n'a point connu l'iniquité. 7. Alors les trois saints me saisirent, et, me transportant sur la terre, me déposèrent devant la porte de ma maison. 8. Et ils me dirent Explique toutes ces choses à ton fils Mathusalem, annonce à tous tes enfants que nulle chair ne sera justifiée devant le Seigneur, car il est le Créateur. 9. Pendant une année entière, nous le laisserons avec tes enfants, jusqu'à ce que tu recouvres ta force première et que tu sois en état d'instruire ta famille, d'écrire toutes les choses que tu as vues, et de les expliquer à tes enfants. Mais, au milieu de l'année prochaine, on t'enlèvera du milieu des tiens, et ton cœur retrouvera sa première force, car l'élu découvrira à l'élu les secrets de la justice, le juste se réjouira avec le juste, ils confesseront Dieu ensemble. Quant aux pécheurs, ils périront avec les pécheurs, 10. Et les pervers avec les pervers. 11. Ceux-là même qui auront vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des hommes, et ils expireront à cause des actions des méchants. 12. Dans ces jours, ils cesseront de me parler. 13 et je revins à mes frères, en louant et en bénissant le Seigneur.